Dans le cadre de la sélection du prix Rosine Perrier 2020, je vous présente le roman de Mathias Malzieu, Une sirène à Paris, paru en février 2019 chez alba Michel, 237 pages. Mathias Malzieu est né en 1974 à Montpellier. C'est un artiste aux multiples talents. Il forme le groupe de rock Dionysos en 1993, pour lequel il écrit, compose et interprète les chansons. Et il est l'auteur de nombreux romans. En 2007, parait chez Flammarion « La mécanique du cœur », un roman qui lui vaut un grand succès populaire et qui sera traduit dans plus de 20 pays. « Journal d'un vampire en pyjama », paru en 2016 chez Albin Michel, est un récit autobiographique qui lui vaudra le prix Essai France Télévisions et le grand prix d'électrice L. À chaque nouvelle œuvre, il nous entraîne dans un univers sonore, visuel, temporel, totalement différent. Dans une sirène à Paris, L'action se déroule de nos jours. La scène est en crue. Gaspard Snow, la quarantaine, célibataire depuis que Carolina l'a quitté, consacre désormais l'essentiel de son temps au Flower Burger. Cette péniche, qu'il gère avec son père Camille, est l'héritage familial, le legs de Sylvia, sa grand-mère. Mais ce n'est pas un simple restaurant. Cette péniche possède une fonction cachée un cabaret accessible aux seuls membres du monde des surprises. Les surprisiers, ce sont ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début. Mais un soir, Gaspard fait une découverte extraordinaire sur les quais de la Seine, Lula, la poisson fille. à partir de cet instant, les événements vont s'enchaîner, entraînant tous les personnages dans une histoire rocambolesque. Ce roman devrait plaire au plus grand nombre. C'est un mélange de contes cruels, le mythe de la sirène, aguicheuse et tueuse d'hommes, et de contes féeriques, un cabaret secret, des mots de passe pour y pénétrer. Mais c'est également un roman plein de suspense et d'humour, des disparitions en grand nombre, des courses poursuites dans les rues de Paris. Mais le cœur du roman se trouve dans l'intrigue amoureuse. Cependant, avec Mathias Mathieu, l'amour est un sentiment dangereux. Ce thème était déjà présent dans la mécanique du cœur, dans ce roman, Jacques doit respecter trois conditions pour que son cœur continue à abattre. Ne pas toucher ses aiguilles, ne pas se mettre en colère et surtout, surtout, ne jamais tomber amoureux. Dans Une sirène à Paris, c'est le chant de Lula qui est mortel. Il rend amoureux tous ceux qui l'écoutent et les foudroie. La question est donc de savoir si Gaspard Snow survivra à cette aventure. Une sirène à Paris, a obtenu le prix Babelio en 2019 dans la rubrique « Imaginaire ». Pour prolonger cet univers, je vous invite à découvrir le CD du groupe Dionysos et le film dont les personnages principaux sont incarnés par Nicolas Devauchel et Marilyn Lima. Pour terminer, je vous présenterai la leçon de vie très poétique de Sylvia la grand-mère. « Échapper, s'échapper, travailler son rêve jusqu'à le transformer en réalité ». Un art de vivre et de résister, même en temps de guerre, surtout en temps de guerre. Une malice, un pas de côté, une invitation à voir, plus encore qu'à regarder. Destruction de l'esprit, ardeur poétique.